Donc, je dis que j'ai toutes les qualités d'un produit sans ordonnance Biogar en Conseil, principalement fabriqué en France et en Europe. Et t'oublies pas ton petit prix, bien sûr Ah oui Biogar en Conseil, les produits sans ordonnance à petit prix pour les mots du quotidien. C'est plus malin quand on paye moins.